Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est vraiment très importante je pense parce qu'elle va permettre probablement à vous éclairer sur la manière de gagner de l'argent en bourse et de ne pas en perdre. Parce que vous avez vu probablement ce qui s'est passé sur le Bitcoin ces derniers jours et il y a certainement sans aucun doute beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent. Donc je vais vous expliquer ce qui vous permet d'en gagner ce qui risque de vous en faire perdre. On voit tout cela tout de suite après cette introduction. Alors, vous voyez ici derrière moi ce graphique. Alors, c'est ce graphique. Donc euh, sur lequel j'ai travaillé cette semaine qui m'a permis de gagner 20% sur, euh, de mon capital donc sur le DAX, l'indice euh, des actions euh, allemandes. Donc c'est l'indice que je préfère pour le moment sur lequel euh, je trade quasiment tous les jours. Et euh, donc vous voyez euh, sur euh, ce graphique donc euh, que les, le marché a bien bougé donc euh, cette semaine. Ce sont des bougies de 4 heures. Donc chaque bougie représente 4 heures et euh, on a eu des mouvements ainsi assez importants de l'ordre de 600 points. Alors 600 points ça ne vous parle peut-être pas mais euh, ça veut dire que lorsque vous investissez euh, dans un marché comme cela, un point c'est vraiment très peu, un mouvement très faible. Et sur le DAX qui est quand même très volatile, vous avez en quelques secondes, vous avez très, très souvent 10 points de mouvement en 2-3 secondes, en 4-5-10 secondes on peut faire 20 points à certains moments. Donc 600 points là-dessus sur ce marché-là, c'est vraiment très intéressant lorsque vous investissez de l'argent sur ce marché. Et donc tous les jours vous, avez, vous pouvez calculer la moyenne du nombre de points que fait ce marché et pour vous donner une idée par exemple sur un marché comme ça vous pouvez investir de manière à ce que chaque mouvement donne un gain ou une perte de 10 centimes et vous pouvez augmenter bien sûr votre investissement. Vous pouvez passer à 20 centimes, vous pouvez aller à 1 euro. Puis vous pouvez passer à 5 euros si vous voulez, vous pouvez passer à 10 euros, 25 euros, 100 euros etc. Donc il n'y a pas vraiment de limite. Le tout bien sûr est d'avoir le capital suffisant pour pouvoir placer un ordre d'achat ou un ordre de vente et à ce moment-là. Donc si vous avez par exemple 10 points de mouvement à 10 centimes, ça va vous rapporter donc 1 euro. Donc 10 cents, ça va vous rapporter 1 euro. Et bien sûr si vous avez 100 euros, donc si vous tradez à 100 euros le point, eh bien, ça va vous rapporter bien sûr 1000 euros pour le même mouvement, exactement le même mouvement. Donc un mouvement qui peut se produire en, en quelques secondes. Donc vous voyez toute la différence sur le même marché. Donc deux traders vont gagner soit 1 euro soit 1000 euros en faisant exactement la même chose. C'est-à-dire cliquer sur la souris soit à l'achat, soit à l'avant et le marché va partir dans un sens ou dans l'autre. Donc s'ils ont choisi le bon mouvement, ils vont gagner 1 euro, s'ils ont choisi le mauvais mouvement ils vont perdre 1000 euros. Donc bien sûr c'est très important à ce moment-là de choisir à quel moment se positionner et surtout apprendre à se positionner dans le bon sens. J'ai vu ces derniers temps donc des personnes qui investissaient dans le bitcoin en, dis... en ne sachant pas du tout comment fonctionnent les marchés financiers et euh, bon je ne leur ai pas parlé ces derniers jours mais probablement que ceux qui ont investi euh, il y a peu ont perdu de l'argent. Si vous regardez mes vidéos récentes où je vous parlais du bitcoin où j'ai investi de l'argent dans le bitcoin, eh bien euh, je vous disais que pour ces temps-ci je n'allais pas investir dans le bitcoin. Pourquoi Parce qu'on était vraiment sur un sommet. Donc est, le, le bitcoin a fort monté et donc euh, pour moi ce n'était pas le moment d'investir. Je suis, je suis sur le bitcoin donc j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné 150% sur le, le bitcoin euh, mais euh, pour le moment je n'investissais pas parce que ce n'est pas le moment. Lorsque tout le monde parle du bitcoin, lorsque tout le monde parle d'un marché, d'une opportunité, c'est trop tard. C'est trop tard pour investir parce que les, les traders professionnels eux, ils savent que c'est le moment de prendre leurs bénéfices. Lorsque vous avez un marché qui monte, bien sûr ici ce sont des, des, le DAX c'est un marché qui est tradé par des traders professionnels comme des traders amateurs. Mais bien sûr si vous avez investi des centaines de millions d'euros sur un marché, à un moment donné vous prenez vos bénéfices et donc lorsque vous arrivez sur un sommet de marché et eh bien vous prenez vos bénéfices et vous attendez pour vous repositionner lorsque le marché est bas et vous remontez de cette manière-là. C'est ce que j'ai fait donc sur le DAX cette semaine, c'est ce qui m'a permis de gagner 20% sur le DAX. Et si j'ai gagné de l'argent sur le bitcoin c'est parce que chaque fois que j'avais 100% de gains de mon capital, j'ai retiré les gains. Pour ça qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement suivi l'avis de mon épouse parce qu'elle, elle, elle n'y connaît rien en bourse mais euh, j'avais envie d'investir sur le bitcoin il y, a, il y a déjà plusieurs années et donc euh, je lui ai demandé son accord parce que c'est quand même euh, notre argent en commun. Ça n'avait rien à voir avec ce, ce que je fais en bourse. Et donc euh, j'avais investi un petit peu d'argent là-dedans et comme c'était avec son accord, on ne savait pas du tout à l'époque ce qu'était le bitcoin on a investi 500 euros donc pour voir ce que c'était. Elle m'a dit quand on arrivera à euh, 1000 euros tu retires 500 euros et je l'ai fait. Donc euh, elle était très contente, on avait euh, gardé notre capital et on avait gagné 500 euros. Et puis donc, on a retiré notre capital et le marché a encore pris 500 euros de plus. Donc on a fait la même chose, on a retiré les 500 euros toujours en gardant nos 500 euros de capital et on a fait ça une troisième fois. Donc on a gagné 3 fois 500 euros, donc on a gagné 150 euros tout en préservant notre capital. Donc on l'a fait donc une fois de plus, donc c'était certain que euh, nos 150 euros étaient gagnés et il nous restait donc 500 euros de capital. Si on les perdait, ça, ça n'avait pas d'importance, on conservait nos 150% donc de gains. Donc si vous investissez en bourse que ce soit dans le bitcoin ou autre chose, il vaut mieux le faire sur des marchés comme cela plutôt que dans le bitcoin parce que le bitcoin c'est un marché on ne sait pas ce que ça va devenir. Personne ne sait ce que ça va devenir. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que la Chine ne voulait plus des crypto-monnaies et Elon Musk a lui aussi dit qu'on ne, qu ne pourrait pas acheter des voitures Tesla avec le bitcoin, ce qui a fait selon les médias chuter de 30% le bitcoin ces derniers jours. Ça peut être ça ou ça peut être autre chose, ça peut être simplement aussi que les traders professionnels, ceux qui avaient investi beaucoup d'argent sur le bitcoin, ont décidé de prendre des bénéfices. Donc ça n'a ça pas beaucoup d'importance de connaître euh, l'origine de cette chute. Ce qui est important de savoir si vous voulez investir dans le bitcoin, continuer d'investir dans le bitcoin. Eh bien, attendez peut-être de voir un mouvement de baisse donc essayez de déterminer euh, quand le mouvement de baisse s'arrête et de vous, vous repositionner à ce moment-là à l'achat. Si vous êtes déjà investi que vous avez perdu eh bien attendez, vous avez peut-être une chance que le marché remontera. Éventuellement si vous, si vous pouvez euh, le risquer vous vous repositionnez lorsque le marché euh, aura terminé sa baisse. Maintenant s'il si chute définitivement et que euh, les, les crypto-monnaies euh, sont, euh, sont définitivement euh, terminées, qu'il n'y a plus aucun intérêt, ben vous aurez malheureusement perdu euh, votre capital. Donc pour en revenir euh, au marché euh, qui nous intéresse et pour vous parler de ce qui réellement peut vous rapporter de l'argent et eh bien ce sont des marchés comme cela, euh, Les indices que ce soit le CAC 40, euh, le Dow Jones ou le DAX comme ici, ce sont des marchés qui regroupent plusieurs actions. Donc ce n'est pas seulement le Bitcoin, ce n'est pas seulement euh, Apple par exemple, je, moi j'ai investi un petit peu dans Apple mais euh, ce sont 30 sociétés pour le DAX vous avez bien sûr beaucoup moins de risques qu'il se passe un crack sur euh, 30 actions. Donc il peut y avoir quelque chose pour une société par exemple euh, si, euh, si, si une personne importante décide qui, qui va, ou fait un commentaire important comme a fait Elon Musk sur une des 30 sociétés ben ça ne va pas faire chuter euh, le DAX pour cela. Donc votre risque est beaucoup moins élevé qu'il y ait un mouvement euh, important euh, de chute ou de hausse si vous tradez euh, des indices comme cela. Maintenant vous allez me dire oui mais on voit bien qu'on qu a une chute bien sûr mais ça ce sont des prises de bénéfices. Donc on, euh, si vous regardez les indices sur euh, des unités de temps beaucoup plus longues et eh bien vous verrez que les indices ont monté beaucoup ces derniers temps, euh, que malgré la crise euh, actuelle euh, qu'on connaît, les conditions sanitaires etc., eh bien les bourses sont au plus haut pour le moment et que c'est vraiment euh, le moment d'investir parce que des mouvements comme ça, ça vous permet de gagner beaucoup d'argent à partir du moment où vous apprenez à trader, vous apprenez à profiter de mouvements comme ça. Donc moi, comment j'ai gagné mes 20% cette semaine Eh bien c'est en me positionnant sur euh, les plus hauts et les plus bas. Alors bien sûr ce n'est pas ici et là que j'ai pu me positionner, même avec de l'expérience on ne va pas se positionner au point de retournement idéal. On va parfois perdre un petit peu <coughs> Pardon, parce qu'on va essayer de se positionner plusieurs fois au meilleur moment. Donc ce qui a été important c'est d'apprendre une méthode, que ce soit la méthode que j'enseigne moi ou d'autres méthodes, vous devez arriver à euh, apprendre euh, à trader de manière à profiter de mouvements comme ça qui vont vous faire gagner. Vous imaginez euh, ici on parlait de, de 10 points donc euh, 10 points ici donc 10 points ici mais à 100 euros le point. Donc 100 euros le point rapporte 1000 euros. Donc 10 ici mais là on parle de 600. Donc vous pouvez faire le calcul 600 points à euh, 100 euros le point vous voyez ce qu'on peut gagner et ça en un jour ou deux. Donc ce sont des, des mouvements donc qui, que vous pouvez garder ouverts euh, donc la nuit. Pourquoi Parce que vous allez mettre un stop loss. Un stop loss qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un, donc une protection de votre position qui va vous permettre de garantir que vous n'allez pas perdre, que si le marché se retourne brutalement, vous allez donc euh, sortir avec malgré tout un gain. Donc si nous avons un marché, je vais retirer la feuille ici. Si nous avons un marché qui fait comme nous avons vu ici, cela puis cela, il remonte, il redescend et il remonte. Eh bien ce qu'il faut c'est arriver à se positionner sur les points hauts. Donc vous allez par exemple, une fois que vous détectez ce mouvement-là, disons qu'ici par exemple vous voyez que le marché a atteint à peu près ce niveau-là. Donc vous allez essayer de vous positionner dans cette zone-là à la baisse. Parce que l'avantage des indices c'est que vous pouvez gagner aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Il y a certaines personnes pour lesquelles ce, con, ce, ce concept est difficile à comprendre mais en fait euh, tout l'avantage de trader les indices c'est que vous pouvez gagner aussi bien quand le marché monte que quand le marché baisse. Donc on appelle ça un marché euh, se positionner donc euh, à la baisse c'est prendre un trade à découvert. Donc je vous expliquerai dans d'autres vidéos ce que ça signifie. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne vous verrez des vidéos déjà enregistrées où j'explique ce concept. Donc à ce moment-là vous essayez de vous positionner ici par exemple parce que vous avez détecté qu'on est sur un plus haut et une fois que le marché descend, donc vous verrez par exemple, dans, dans ma formation ou dans d'autres formations, que vous avez des bougies rouges qui commencent à se créer, eh bien, vous allez à ce moment-là, lorsque vous avez par exemple 10 points ou 20 points déjà de baisse par rapport à votre point d'entrée, vous allez positionner ce qu'on appelle un stop-loss. Un stop-loss. Et ce stop-loss, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va faire que si jamais le marché remonte, tout d'un coup donc vous avez un mouvement à la hausse, il touche votre stop loss mais comme vous vous êtes positionné plus haut eh bien vous allez sortir avec 5 ou 10 points de gain. Donc vous allez sortir en gain malgré que le marché réagit et va en sens inverse de votre position. Donc je le répète depuis des mois, depuis des années, il faut toujours mettre un stop loss parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Donc vous êtes sur les marchés avec des traders professionnels qui traitent des centaines de millions et euh, c'est sûr qu'il ne faut pas euh, essayer d'être plus fort qu'eux. Il peut arriver des moments où euh, il va y avoir un mouvement brusque qui va re faire remonter le marché avant que le marché ne redescende violemment. Donc il faut être très prudent, il ne faut pas non plus mettre un stop trop éloigné parce que ça peut aussi vous jouer des mauvais tours. Euh, vous pouvez perdre de l'argent ou perdre, euh, mettre un stop trop tôt. Donc c'est très important d'apprendre à trader mais sur des marchés comme ça vous avez une possibilité de faire des gains très importants. Donc même chose lorsque vous êtes au bas du marché, il faut essayer de se positionner. Lorsque le marché remonte, lorsque vous voyez donc euh, des bougies vertes qui commence à se, à se créer ici, alors que de l'autre côté, nous avions des bougies rouges. Donc ici. Et ce qui importe, c'est de détecter ces mouvements de retournement et essayer de vous positionner le mieux possible. Mais ce n'est pas grave, si vous euh, vous positionnez ici au lieu de vous positionner ici, vous avez un potentiel deux hausses importantes et même si vous ne faites que 200 points sur un mouvement de 600 points ben ça ne pose absolument aucun problème. Vous avez gagné, il ne faut pas essayer non plus euh, de gagner, euh, de prendre le trade là et là. Lorsque vous aurez de l'expérience vous arriverez à améliorer ses performances mais 200 points à, à 1 euro le point ça vous fait quand même 200 euros. à 100 euros le point ça vous fait bien sûr beaucoup plus. Mais vous arriverez à ce niveau après quelques années d'expérience de trading. N'essayez pas de gagner ça tout de suite, vous risquez surtout de les perdre. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut gagner sur les marchés. Si vous voulez vraiment gagner en bourse, n'essayez pas le bitcoin ou des crypto-monnaies, essayez plutôt de trader des marchés comme ça parce que des mouvements comme cela vous en aurez toutes les semaines, tous les mois et vous gagnerez de manière régulière sur les marchés, dans les deux sens. Vous ne paniquerez pas quand euh, il y aura une grosse chute parce que vous maîtriserez cela et c'est comme ça que vous gagnerez vraiment en bourse. Lorsque vous tradez des marchés comme ça et que vous détectez des mouvements importants comme ça, vous pouvez prendre une position la protéger, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Et allez à, à vos occupations tranquillement. Moi ce que je fais donc lorsque j'ai un marché dans ces conditions-là, euh, je prends mes trades, j'essaye de me positionner le mieux possible et ensuite je surveille mes trades sur mon, sur mon smartphone. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire sans aucun problème et vous pouvez prendre vos bénéfices quand vous voulez. Vous pouvez mettre des take profits parce que non seulement vous pouvez donc mettre des stop loss mais vous pouvez également mettre des take profit. Si vous ne passez pas votre temps devant vos écrans, ce n'est pas mon cas non plus, hein, je ne passe pas mon temps devant mes écrans et eh bien à ce moment-là lorsque vous détectez, vous avez pris par exemple au bas une position qui se présente bien et eh bien vous allez euh, pouvoir euh, mettre un take profit. N'essayez pas de le prendre plus haut non plus parce que si vous le prenez euh, si vous attendez trop longtemps et que le marché rebaisse trop vite eh bien vous allez reperdre une grosse partie euh, de vos gains donc euh, ce serait dommage. Donc vous pouvez mettre ce qu'on appelle un take profit euh, par exemple euh, ici. Donc imaginons que vous avez pris un trade là, vous êtes bien positionné donc vous avez pris euh, 200, à ce niveau-là vous, vous gagneriez 200 points. Eh n'essayez pas d'aller euh, gagner là, ou bien euh, vous, vous avez pris plusieurs positions, et vous prenez euh, euh, par exemple une position ici, euh, une partie de vos gains là, une partie de vos gains là, et vous essayez éventuellement de prendre vos gains là, mais à ce moment-là, vous remontez votre stop loss de manière à avoir euh, une marge de sécurité. Et au lieu de, de gagner 250 points, si le marché redescend sur votre stop-loss, vous en gagnerez 200 par exemple. Mais tout ça, bon, ça mérite une, une explication complémentaire. Je vais vous la donner dans une autre vidéo. Vous voyez donc comment ça se passe sur les marchés. Vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent si vous vous intéressez au marché, mais en utilisant des stratégies comme cela. Que vous apprendrez bien sûr avec des formations. Euh, si vous êtes intéressé par euh, mes formations, ben je pourrais vous expliquer en détail comment mettre ça en pratique et comment gagner de l'argent régulièrement sur les marchés en prenant un minimum de risques et en faisant des gains réguliers euh, dans différentes configurations de marché parce que ça c'est une configuration idéale mais vous n'avez pas ce genre de configuration tous les jours. Donc les marchés évoluent les marchés n'ont pas toujours des mouvements euh, idéaux comme cela. Donc il y a des journées où c'est un petit peu plus compliqué, des journées où il vaut mieux ne pas trader. Donc tout ça vous apprenez euh, lorsque vous utilisez des méthodes efficaces qui vous donnent donc euh, des situations optimales comme ce qu'on a connu euh, ces derniers jours et qui vous permettent de gagner beaucoup d'argent. Voilà j'espère que mes explications euh, vous auront aidé à prendre des décisions, à, vous, à comprendre comment on peut gagner sur les marchés, comment on peut gagner en bourse et comment surtout euh, il faut éviter euh, de trader pour ne pas perdre de l'argent. Et euh, voilà comment actuellement beaucoup de gens peuvent gagner de l'argent et peuvent éviter d'en perdre. Moi je fais du trading depuis 12 ans donc euh, j'enseigne mes méthodes euh, depuis plusieurs années également. J'ai beaucoup d'étudiants donc qui ont réussi à avoir de bons résultats avec mes méthodes. Donc si vous cherchez une méthode efficace et eh bien je peux vous proposer la, la mienne. Euh, il y a d'autres personnes qui enseignent des bonnes méthodes également. Mais euh, en tout cas moi j'ai suivi pas mal de formations pour arriver à, arriver à prendre donc des marchés comme cela, comme des marchés optimum et gagner par exemple 20% en une semaine.